Aujourd'hui, on va faire des bougies de cire et toutes les couleurs. Ça. Et papa pas rien. Euh, On a besoin. Fait... C'est oh, ça. Attends, je fais dans Ça c'est des crèmes couleurs fait pour les bougies. Ça c'est un petit coeur. Voilà. Donc ça c'est des mèches. Et ça, ça c'est des moules en plastique. Et on les met comme ça. Et ça c'est de la cire de bougie. Pour mettre sur les bougies On peut avec les crayons Donc On peut faire euh, des, des fleurs ça, comme, Des petites fleurs Des grands cœurs Des, des mini cœurs Et après il y a des triangles Des carrés Et des petits ronds. Et ça c'est comme des gouttes d'eau c'est des étoiles, Et des lunes et des cœurs. Mmh. Et ça c'est un peu. On va verser la serre dans les récipients. mettre dans la casserole et mettre les récipients aussi dans la casserole la cire de la Il faut laisser refroidir 4 minutes Et voici Qu'est-ce que ça donne Des belles bougies Une ronde et rose Une verte un triangle On ne voit ça. Et après, il y aura pas